Donc euh, de la FSAS, CGTG du centre hospital de Louis-Constant-Flemen, donc sont en greffe depuis plus de trois semaines. Et cette greffe, donc euh, donnait suite à l'appel à la grève générale de la FSAS, CGT, CGTG du 3 décembre 2021. 3 septembre, 3 septembre excuse-moi, 2021. Donc, et c'est ce que je viens de dire, considérant donc que les menaces de suspension qui pèsent sur nos camarades de la santé non vaccinés ou ne disposant pas de passe sanitaire à compter du vendredi 15 octobre 2021, peut mettre en péril donc la continuité des soins. Parce que vous le savez mieux que personne, Monsieur le Préfet, si... En suspend un certain nombre d'agents ou de personnels, ils risquent quand même d'avoir une pénurie au niveau du fonctionnement, ou bien plutôt du dysfonctionnement. Donc, considérant en deuxième point que la posture rigide adaptée, adoptée plutôt par la directrice Mme Lampis, détériorent le climat social au sein de cette institution et nuisent à son bon fonctionnement. Troisième point, troisième considérant plutôt, considérant la position du personnel hospitalier qui refuse de se voir imposer par la violence, on doit insister dessus, et l'oppression et injection par la Covid-19 qui est actuellement en cours d'essai clinique, Compte tenu donc des risques encourus et l'absence de prise de responsabilité des auteurs au niveau des effets secondaires, les pertenir sur la liste de la pharmacovigilance française, européenne et américaine. Cet positionnement est légitime. Dans le doute, on s'abstient. Considérant la nécessité, nécessité d'unir nos forces face à la crise sanitaire plutôt que est de nature à accentuer la tension sociale déjà palpable sur notre territoire. Considérant, ça c'est un argument supplémentaire, que l'Assemblée parlementaire, là je parle du Conseil de l'Europe, dans sa session ordinaire de 2021, résolution 2361, Donc, comme je viens de le dire, 2021, donc c'est récent, 731,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 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison des risques potentiels pour la santé et pour ne pas vouloir se faire vacciner. Considérant donc la crise de confiance, et je pense que vous pouvez en témoigner, qui existe actuellement entre la population et la gouvernance locale et nationale et les risques d'explosion sociale, considérant que l'instauration de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire comme condition d'accès à l'éducation ou l'approvisionnement d'enrées alimentaires est de nature à aggraver davantage les inégalités déjà accentuées sur le territoire. Donc, ça, ce sont les considérants. Le collectif demande une gestion adaptée de la crise sanitaire qui tient compte des spécificités culturelles, sociales, économiques et géographiques de notre île et un arrêt de l'application d'une stratégie répressive à l'égard du personnel de la santé qui manifeste des réticences devant l'obligation vaccinale réclame que les dispositions du type moratoire qui semblent avoir été prises au profit de la Guadeloupe et de la Martinique pour accompagner l'entrée en vigueur des dispositions, des dispositions pardon, relatives à l'obligation vaccinale dans les hôpitaux soient étendues à ces Martin. Affirme que les possibilités offertes par le cadre institutionnel pour adapter aux réalités locales certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être utilisés pleinement. Et là, je cite le décret 2017-1845 du 29-12-2017 qui dit clairement le préfet peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État dans des conditions fixées par l'article 2 ou 4 du dit décret. Je cite aussi un article de la loi organique 63-51-12 qui stipule... Le Conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'Outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur applicables à Saint-Martin. En conclusion, nous vous demandons donc, d'ailleurs, au préfet et au président, de prendre vos responsabilités dans la gestion de cette crise sanitaire et sociale sans précédent et surtout à l'État de privilégier le dialogue dans le respect de nos valeurs, nos aspirations et notre vision pour ces morts. Donc voilà donc, ce que le collectif euh, déclare. Voilà notre position. Et par la suite, donc, nous allons laisser la parole au personnel de santé qui vont aussi donner leur soit témoignage ou commentaire sur un territoire qui est quand même le seul hôpital référent que ce soit pour Saint barthélemy que ce soit pour Bethanieum on dépend quand même de la Guadeloupe et on ne comprend pas qu'en temps normal l'hôpital a du mal à fonctionner il manque du personnel on a un turnover assez important en termes de personnel et cette loi fait en sorte que le personnel est suspendu, donc on se retrouve avec encore moins de personnel. Alors, moi, la directrice me dit qu'elle va faire avec le minimum. Ça m'interpelle, mais bon, c'est son choix, puisque c'est la directrice. Maintenant, j'en appelle à vous pour savoir, euh, en tant que représentant de l'État, en tant que responsable des services publics de l'État, quel est votre positionnement par rapport à ça Sur le fait que... On va quand même se séparer parce qu'à ce jour, on est à peu près à la moitié du personnel qui n'est pas vacciné. Les mises en demeure sont déjà parties pour une bonne partie, pour l'ensemble de ce personnel. Et comment est-ce qu'on va faire fonctionner notre établissement Comment est-ce qu'on va faire pour prendre en charge la population correctement avec la moitié du personnel de, de l'établissement En étant sur le piquet de grève, on a quand même croisé euh, beaucoup de patients qui viennent vers l'hôpital et qui euh, se retrouvent euh, face à ce pas sanitaire pour pouvoir entrer, ne serait-ce que pour une consultation. Ils ont leur rendez-vous, sauf qu'on leur a promis qu'à l'entrée de l'hôpital, il y aurait de quoi faire des tests antigéniques. Et ces tests antigéniques étaient faits effectivement par la, la réserve qui était venue sauf qu'ils ne sont plus là et que les patients reviennent donc on les voit remonter désespérés parce qu'on ne les laisse pas rentrer à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire pour pouvoir aller à leur consultation et il faut le... donc ils sont désespérés ils cherchent une pharmacie qui va pouvoir leur faire faire ces tests certains ne reviennent pas on ne les revoit pas passer le piquet de rêve donc ne serait-ce que ça, ça pose problème ensuite on a une autre problématique par rapport à euh, des coûts de ces tests qui, normalement, doivent rentrer en application et doivent être payants. Hein? Sauf qu'on voit que sur la Guadeloupe et la Martinique, euh, cette application de, de tests payants a été euh, temporisée. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'à Saint-Martin, où le territoire est beaucoup plus petit, où on a quand même une population avec beaucoup de minima sociaux, sous minima sociaux, donc cet accès aux soins se retrouve encore plus euh, pénalisé. Donc, moi, j'aimerais bien connaître votre positionnement par rapport à ça. Oui, oui. Alors, excusez-moi, je ne oui, excuse oui. me suis pas présenté. Oui, oui, Donc, Et on va euh, faire le tour de table, oui. vrai que, Avant de, de donner moi. la parole au préfet. Oui. Merci. Euh, tu, euh, oh, vous voulez aussi intervenir Merci de me laisser la parole. Non. <rire> Vous aurez votre tour, monsieur le préfet. Ouais, alors, quand oh, oui, vous aurez <rire> votre tour. tour. <rire> Mais la prochaine réunion, on le fait chez nous alors. Pas de problème. Pas de problème. Alors oui, peut-être le tour de table, pardon, c'est vrai. Euh, si on peut faire le tour de table, parce que je ne connais pas toutes les personnes. Okay. Pas la plupart, bien fait. sûr. on refait le tour de table. Excusez-moi. Je je je les, je je je les femmes Les, dames les femmes d'abord dames d'abord. Ah. Je suis Christine Galbert, je suis infirmière de bloc opératoire du Constance Féminin. Je suis aussi membre du syndicat et préféré CGTG, et je participe aussi aux différentes instances CHSCT, situées de l'établissement. Clément Saramon, euh, j'ai été très interpellée par rapport à l'obligation vaccinale et c'est dans ce cadre-là que je suis avec mes compatriotes. Et je travaille au centre hospitalier Constantinie-Galou. Je suis Mender Rose, je suis représentant du personnel au sein de, de, de la section CGTG de l'hôpital. Je suis aide et euh, voilà mmh. ouais. Dessoute Michaud-Manceline euh, représentant du syndicat de FAS et de St martin santé ok c'est bon on a fait le tour vous bon, connaissez le reste. Euh, je... Je vous connais. voilà. mais eux ils vous connaissent pas par contre <rire> <rire> Saint barthélemy de Saint-Martin, alors Julien Marie, euh, directeur des services du de M. le Playfert, et il a du secrétaire général de Alors, euh, considérant les textes, j'avais euh, et j'ai utilisé les possibilités qui m'étaient offertes pour adapter les mesures qui étaient euh, encadrées par le législateur et précisées par les décrets. Ce qui m'a permis, notamment, de ne pas confiner ce territoire. Ce que j'aurais pu faire, compte tenu à un moment donné, et je ne vais pas vous l'apprendre parce que vous suiviez cela, évidemment, et vous étiez directement impacté, en mai notamment, lorsqu'il y a eu la troisième vague. La troisième vague, ici, a commencé en mai. Et un afflux de patients est arrivé en mai. Là, du COVID Donc cette possibilité-là, j'avais utilisée. Avec ses effets. Et pleinement utilisé. Et vous en avez été les heureux bénéficiaires. Parce que jamais la vie, au fond, ne s'est vraiment arrêtée. Jamais vous n'avez été privé euh, de façon très très forte, comme cela a été le cas en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et même en métropole. Jamais vous n'avez été privé de certaines facilités. Certes, les restaurants ont connu des. Contrainte de fermeture plus importante, mais je n'ai pas confiné. Mm -hmm. en considérant aussi euh, la possibilité qui m'était offerte euh, par les textes, et la situation particulière du territoire qui a bien été prise en compte euh, au plus haut niveau de l'État de son caractère international avec saint Martin, je suis toujours en train de discuter des conditions du pass sanitaire dans les restaurants et les hôtels. Et aucune disposition à ce jour n'est arrêtée. Parce qu'il faut aussi que ma position soit en harmonie et non pas au détriment du territoire français. Si Saint-Martin prenait des dispositions différentes, voire drastiquement différentes. Considérant aussi euh, la situation euh, sanitaire telle qu'elle existe aujourd'hui, le préfet ici présent lève les motifs impérieux entre la Guadeloupe et euh, la Martinique et entre Saint-Barthélemy. Considérant euh, la loi et la réglementation, je ne peux pas déroger à l'obligation vaccinale qui va être mise en œuvre par la direction générale de l'ARS et la directrice générale de l'ARS. Non pas à la totalité de la population. Et en cela, la France ne déroge pas à une directive européenne et puis à la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'il ne faut pas imposer à toute une population mais privilégier dans certains domaines d'activité, la vaccination, parce que ces domaines d'activité sont eux-mêmes exposés au risque. Et qu'il en va, finalement, au fond de la bonne conduite et de la déontologie. Des règles qui, finalement, s'appliquent à certaines professions, à certains métiers. Ça relève du devoir. Il a fallu en passer par la loi. Le législateur a voté ce texte et il revient à la directrice générale du l'ARS et il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, depuis la suppression des agences régionales d'hospitalisation, les préfets ne sont plus membres des instances internes aux établissements, donc sans me dire incompétent, mais pour autant je ne suis pas l'autorité de gestion et l'autorité administrative des ARS. Mais je me permets, considérant la situation et considérant euh, mon approche très personnelle et que vous connaissez, je l'ai déjà dit, qui est que je ne suis absolument pas choqué et je trouve légitime, les législateurs l'a confirmé, qu'il y ait des professions à qui on impose la vaccination. Voilà. C'est normal. Toute société, il y a des secteurs ou des obligations s'imposent parce que l'activité, parce que le public, parce que les environnements font que il y a des règles qui s'imposent plus qu'ailleurs. C'est comme les règles sanitaires. Vous avez des établissements où les règles sanitaires sont plus fortes que dans d'autres établissements et aucun salarié, mais aucun salarié, ne remettrait en cause ses propres règles sanitaires parce qu'il en va aussi de la santé des autres. Considérant aussi euh, la situation qui est celle de l'économie de l'économie de cette île eh bien des mesures fortes ont été prises pour faire en sorte que tous les secteurs d'activité soient les bénéficiaires massivement et c'est aujourd'hui à plus de 110 millions d'euros 110 millions d'euros qui ont été consacrés à, cette à ces deux territoires uniquement avec le, le, le fonds de garantie. Uniquement. Pour faire en sorte que et vous êtes nombreux ici à avoir des SCI, des SA, des sociétés, eh bien, nul doute que vous en avez bénéficié. Ou alors, en tant que vous-même salarié. Sans ces aides-là, eh bien, nous serions en train, ensemble, de tirer euh, les conséquences d'une crise qui serait dramatique. Considérant aussi euh, la situation qui, euh, à l'hôpital, de presque que vous me dites, est euh, tendue, mais considérant que les sources de tension sont aussi euh, celles que vous-même initiez, il me semble intéressant de poursuivre ces rencontres autour de la table et de discuter. C'est pour cette raison que j'avais donné une réponse positive hein, au courrier que j'ai reçu hein, de votre syndicat. J'ai dit d'emblée, j'ai dit oui, bien sûr, aucun problème, mais je ne peux le faire qu'avec celles et ceux qui ont les compétences et qui ont une autorité, vous le savez très bien, dans le fonctionnement de l'hôpital et également... Euh, au sein de la structure ARS. Donc, moi, sur le principe, il n'y a aucune difficulté, mais encore faut-il que les personnes qui sont en charge soient avec moi. Donc, euh, c'est en cours préparation. J'avais une date arrêtée qui m'avait été donnée le 21, je ne sais pas si cela avait été communiqué, si cela vous avait été communiqué, mais euh, je dis oui. Il n'y a pas de raison. Je dis oui. Et là, on pourra rentrer euh, dans le détail euh, des, euh, des raisons euh, pour lesquelles, euh, oui. Euh, L'obligation vaccinale, dans un premier temps, hein, pour les professionnels de santé, pour les professionnels de santé. Moi, je veux, que les professionnels de santé, les médecins, euh, libéraux ou de l'hôpital, se voient à ce stade donc, euh, notifier leur obligation vaccinale. Pour le personnel, moi, je n'ai pas connaissance encore du déclenchement de, de la procédure. Mais je peux me tromper, hein, c'est possible. Je peux me tromper. Donc, considérons aussi le fait qu'hier, un juge des libertés de la détention n'a pas pu accéder à l'hôpital bloqué par certains qui confondent le droit de grève avec leurs propres règles qui enfreignent les, rois, les lois de la République, mais également les règles qui s'appliquent bien savoir vivre le juge des libertés de la détention, qui devait aller voir un patient un patient qui était hospitalisé sous contrainte pour lever sa mesure de contrainte ce qu'on appelait autrefois l'hospitalisation d'office n'a pas pu le faire considérant cette situation là si vous voulez que j'ai un discours apaisé je demande à ceux qui se comportent comme de petits tyrans et qui enfreignent leurs propres règles au motif des libertés individuelles, au motif des libertés individuelles et qui ne le respectent pas, de mettre fin à cela. Parce que force doit rester, un, à la loi de la République. Et ce n'est pas à quelques-uns de fixer des règles, des règles qui empêchent, qui empêchent et qui interdisent à chacun de venir à l'hôpital public. Donc considérant cela, les choses étant dites, moi je suis tout à fait disposé à la discussion et on va continuer. Donc vous avez compris, pour le moment j'ai utilisé toutes les marges de manœuvre qui étaient perdues et je l'ai fait parce que ce territoire est atypique. Ça ne m'a pas échappé, ça ne vous échappe pas, évidemment, puisque vous le connaissez mieux que moi. Mais ça a été pris au plus haut niveau de l'État en compte. Ça a été pris au plus haut niveau de l'État. Il y a cette souplesse qui fait que vous n'avez pas été au fond, c'est très bien c'est comme moi, je n'ai pas été contraint à me dire que ça a été euh, dur. Ne me dites pas. Ne me le dites pas. Notamment parce qu'il y a cette imbrication avec Sid Martin. Ne pas tenir compte de cette imbrication avec Sid Martin eût été une erreur. C'est votre histoire. C'est l'histoire de cette île. Donc ne pas commettre des erreurs du passé. Et. Euh, il s'agit aujourd'hui, pour moi, maintenant, l'étape à venir, c'est en sérénité. Et il y a des enjeux importants qui nous lient tous, d'ailleurs, qui nous lient tous, qui est de construire, la reconstruction est en partie faite, en grande totalité, mais c'est de construire l'avenir de lui. Je n'ai pas toutes les clés en main. La collectivité a les clés en main parce qu'elle a les compétences. Mais moi, je peux accompagner avec mes services... Accompagner avec mes collaborateurs un projet et le penser, le penser avec les élus de ce territoire, avec les collectifs, avec les conseils de quartier. Moi, les conseils de quartier, je vous l'ai dit, je veux y aller, je ne peux pas dire autrement. Bon, le contexte est un peu particulier, j'en conviens bien volonté, c'est plus difficile. Mais moi, les conseils de quartier m'invitent pour parler des projets, je viens, j'y vais, Alors, aucun doute là-dessus, et je me répète à l'envie. De santé, les personnels soignants et les aides-soignants. Oui, absolument. Mais bon, vous comprenez quand même que je ne peux pas tout évoquer parce que je n'ai pas aussi tous les éléments précis, si ce n'est qu'il n'y a qu'un gréviste, qu gréviste aujourd'hui à l'hôpital quand même. Hein. Il n'y a qu'un gréviste. Il faut quand même relativiser. 13, 13 aujourd'hui Bon. 13. Mais 13 sur combien Combien de voies à l'hôpital, aujourd'hui aujourd Oui, sur combien oui. Qui vous a donné un chiffre ah C'est la direction de l'hôpital. Ah <rire> ben, la direction de l'hôpital vous donne un chiffre de 13, vous savez. Nous, on a une fait la présence tous les jours. Non, mais parce que derrière, il y a quand même des enjeux financiers. Écoutez, voilà. ben, la directrice vous cas, dit ce qu'elle veut voilà. vous dire. Moi, voilà. je sais ce oui. que je sais. Oui. Vous dites, ce que vous avez envie de dire, c'est Ah normal. non, pas envie de dire. Alors, je considère monsieur aussi... Monsieur le préfet... Je termine, madame. Il y a aussi... Il n'y a pas de licenciement, monsieur Hussiteau. Il n'y a pas de licenciement. Non, on a... a c'est une, une monsieur, suspension, mais ce n'est pas un licenciement. Monsieur le préfet... Mais le Conseil d'État était très clair. On ne peut pas concéder bien. au licenciement dans le cadre des de mesures qui sont celles de suspension prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Voilà. Donc, le Code du travail n'est pas modifié il n'y a pas de licenciement la suspension, évidemment, avec pour euh, conséquence euh, la, la perte des revenus salariaux, c'est vrai, mais avant qu'on en arrive à la suspension, il faut épuiser le, le, le CET, euh, vous comptez pas en temps, épuiser les jours de congé, ça peut permettre de réfléchir à la suite, sinon en sérénité, mais de façon plus constructive. Voilà. J'ai parlé des considérants et j'ai donné ma conclusion, donc euh, on peut maintenant... Euh, changer. Et, euh, donc, euh, bien sûr, votre réaction. Monsieur le Président, en revenant sur ce que vous venez de dire, vous avez dit que nous avons empêché des, des représentants de, de l'État au, au tribunal qui est venu hier euh, pour aller voir un patient et nous avons interdit cette personne de... Passer. Oui. On l'a empêché de passer. Oui. Je dis haut et fort, c'est un mensonge. Nous avons empêché personne quand il s'agit des patients d'entrer de dans l'établissement. Nous avons un piqué de grève, les ambulances passent, tout ce qui est comme soin passe, oui. les malades qui ne peuvent pas, a pas pu passer. passer, non. Lui, il pouvait passer, il n'a pas voulu prendre les conditions que nous avons mises. Oui, on lui a dit qu'il pouvait se garer et en vous, vous pouvez laisser parler? Monsieur le préfet, vous avez parlé, je peux parler, s'il vous plaît. Le juge des libertés, vous avez parlé, euh, je peux parler, s'il vous plaît. Le juge on ne l'a pas empêché, il a même appelé les gendarmes, on a même expliqué les gendarmes qu'on ne l'a pas empêché de passer qu'il pouvait passer, sa voiture pouvait il avait même eu de la place pour se garer pour entrer, personne ne empêché d'entrer il ne faut pas dire ça c'est pareil que vous avez mis dans le journal que nous nous fouillons les voitures des personnes qui venaient à l'hôpital que nous les, les grévistes on empêche les malades d'entrer en voiture c'est un mensonge c'est écrit fond et fond. Et, monsieur le préfet c'est écrit et sur ça, mais, mais sur ça... Non, mais ça, ça ne change rien. Monsieur le Préfet, vous vous les de les de Vous parlez. faites des accusations, qui monsieur, qui ne sont pas vraies, Comment Ça ne change rien sur le fond. Ah, mais si ça change... beaucoup. vous lissez la liberté La liberté de choisir ou monsieur pas le de se faire vacciner Vous imposez des règles à ceux qui veulent venir à l'hôpital, vous, vous avez parlé, ça, vous ça, ça allez plus je finir de parler Non, mais comment appelez-vous ça finir de parler mais, attendez, vous, ouais. vous me permettez? Monsieur le préfet, j'ai fini de parler non, et après parler, vous allez me quest ce que vous avez dit. Comment appelez-vous cela Monsieur Les le préfet, c'est des, des, mensonges des mensonges et c'est des murs mensonges. D'accord Donc demain, je viens en voiture devant piquer le grève. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous demande de vous garer. Eh bien, je ne me garerai pas, madame, parce que vous n'avez pas le droit de m'empêcher de me. Mais je n'y dit pas. Ah oui, si madame. Et vous vous imposez vos Là, vous les journalistes. Ça c'est de l'avis. Ça, c'est de la Non, c'est pas de la vie. C'est pas de la gouvernement. Vous forcez les gens à se faire vacciner pas de la Non mais vous, monsieur, vous avez l'obligation de la Non, est-ce que vous intervenez à quel titre parce que vous avez oublié, la parce qu'on vous impose d'être vacciné On vous impose d'être vacciné on, on impose Non, mais est-ce qu'on vous impose d'être vacciné Oui, par là, c'est ça qu'ils qu vont faire. Mais pas, pas justement, je pas la Mais justement, jamais, je n'ai jamais Non, non, un gars, Un Monsieur le préfet, à l'égard du syndicat, la CGTG, nous demandons que vous rectifiez les erreurs que vous avez faites à la presse en disant que nous avons empêché les voitures d'entrer avec des malades et que nous avons fouillé des voitures. Oui. À aucun moment, vous... Monsieur le préfet, nous avons fouillé demain, demain, en voiture, et vous m'empêcherez pas d'aller à l'hôpital en voiture. Monsieur le préfet vous avez obligation de laisser libre libre l'accès aux représentants de l'État. C'est marqué, marqué dans les textes. C'est marqué dans les textes Oui, absolument. D'accord. Et quand il y en a même, c'est je, je, un droit de grève dévoyé. Monsieur monsieur, vous dévoyez le droit de grève. Mais voilà, monsieur le préfère, vous jugez la pas grève pas comme vous, pas vous pas voulez, hein. c'est normal. Mais, parce qu'ils vont toujours chercher à discréditer une grève. De tous les moyens, ils vont chercher à distribuer une gueule. Mais nous, nous savons que oh nous mais faisons mais les choses... Je suis en train de vous expliquer, et je, je sais qu'au fond, je pense que ça vous interrompt. Je pense que ça, ça ne peut pas, ne pas vous. Et c'est insensible. Je veux sortir que que je je je, je mets La seule chose je que moi je vous demande, monsieur le préfet, au nom montré, du syndicat, c'est de, de ne pas mentir sur des choses que nous je, avons non, parlé. Je, nous n'avons pas, pas fait ça. Il ne faut mais, pas que vous mettez dans le journal pour faire comme si nous sommes des voyous et que nous n'arrivions pas à nous contrôler. D'accord ah j'ai pas dit cela Ah oui Mais si J'ai pas, euh, pas dit ça. Ah, mais... Avec votre photo et tout J'ai pas dit... j Avec votre photo et tout Alors J'aimerais bien... J'aimerais bien... Que vous retrouviez... Alors... Ce propos-là je suis, je suis certain que je n'ai pas utilisé Si, vous avez, si on, on vous ramène ah, bah, bah, bah, bah, une, non, mais une copie, mais... est-ce que vous allez de faire des excuses par rapport à ce que vous avez de, de dit contre nous Non, non, De cela, je n'ai sûrement pas dit ça. Si... Vous n'avez pas si... dit ne cherchez pas à jouer sur les mots, vous avez... Non, c'est pas un jeu de mots. Je c'est oui. pas un jeu de mots. Je c'est oui. pas un jeu de mots. Oui. C'est pas une bande pas qui ont le grève. C'est qui font la loi un petit tyran, oui, petit tyran. Voilà. Monsieur le préfet, Je préfère petit tyran. avec tout le, le respect que je vous dois en tant que représentant de la loi, euh, nous sommes à Saint-Martin, nous sommes Saint-Martinois, avant tout. Vous êtes représentant de la loi, nous vous respectons, mais vous avez aussi, le droit de respecter la population saint martin de nous traiter de petits tyrans, vous n'avez aucun respect pour la population. Déjà un, vous êtes placé ici par l'État, par le président de M. Macron, pour appliquer la loi dans l'intérêt de la population. Ce que vous faites là, indirectement, c'est du racisme. Indirectement, c'est du racisme. Je le précise. Je ne vous ai pas traité de raciste, hein. je dis indirectement. Pour le moment, vous n'avez aucun respect pour la population. Cette grève n'est pas qu'à Saint-Martin, cette grève est en Guadeloupe, est en Martinique. Donc comment vous pouvez nous traiter ici à Saint-Martin, Saint-Martinois, de petits tyrans moi pas... je, je, je suis désolée, Monsieur le Préfet. Vous êtes en devoir de respecter la population. Mais, mais, mais, madame, je vous êtes en la deux Laissez-moi parler. Nous vous on vous a laissé parler. Vous vous nous avez expliqué toutes les choses. Laissez-nous parler. laissez nous nous, expliquer... nous exprimer, sachant que vous dites devant les médias que vous nous avez donné rendez-vous. Sauf que vendredi, vous avez eu rendez-vous. Vous étiez en rendez-vous avec la directrice, Madame Lampis, et, et, et, et Madame Denux. Et suite à ce, ce, ce rendez-vous, vous avez annulé notre rendez-vous. Sans nous donner de date pour, pour pouvoir nous recevoir. Ça, il faut le dire aussi à la presse. Il ne faut pas dire les choses à, à demi. Nous, nous sommes ici, nous sommes ici, et nous vous exposons la situation. Nous ne demandons pas euh, des excuses, nous exigeons en quelque sorte des excuses. Puisque vous avancez des propos qui ne sont pas véridiques, tels que Mme Lampis, la directrice, elle avance des propos que nous n'avons pas fait, si nous n'avons pas laissé telle chose. Nous pas... Mais il n'y a rien de concret prouvé. Il faut pouvoir les prouver. Pour pouvoir faire sortir dans la, dans, dans, à la presse que nous avons adressé, que nous avons, euh, nous fouillons, que nous demandons à, à des papiers d'identité pour avancer ces propos en tant que représentant de la loi, Monsieur le Préfet, je pense que vous le savez, il faut avoir des preuves. Où sont vos preuves Où sont vos preuves Je n'ai pas fini, Monsieur le Préfet. Je souhaite finir. Vous avez pu, selon l'article 74, moi je, je, je dis, heureusement que nous sommes collectivités, Puisque selon l'article 74, vous-même vous le dites, vous avez pu appliquer la loi pour empêcher que nous soyons en confinement, chose que je pense qu'il faudrait vous remercier, nous vous remercions, mais vous pouvez aussi appliquer cette loi pour les établissements publics. Établissements publics, dire que l'hôpital rentre dedans aussi. Il ne faut pas dire que la dernière fois le collectif était présent. Vous avez fait comprendre que tout ce qui relève de l'hôpital, il faut voir avec l'hôpital. Je suis désolée, c'est pas vrai. Vous avez votre part aussi à dire, vous avez votre mot aussi à dire, puisque cette pandémie n'est pas liée qu'à l'hôpital. Ce n'est pas lié qu'à l'hôpital. Vous avez dit que suite à l'article 74, que vous avez pu appliquer, il n'y a pas de passe sanitaire, euh, euh, sur l'île qui a pu générer l'économie. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi vous mettez. Pourquoi vous avez signé pour qu'il y ait le pass sanitaire à l'hôpital Les clients à l'hôpital, les patients à l'hôpital, la plupart sont sous sécurité sociale CMU complémentaire. Ils feront comment Ils feront Mais... comment, monsieur le préfet euh... Ben oui, ben, ben, ben, ben oui. Mais... Il faut... Donc Mais... nous vous demandons, Mais moi je vous demande aussi, le... nous vous demandons aussi avec cette loi que vous avez pu utiliser, et nous vous en remercions, de aussi l'utiliser, car il est dit, il peut être également adressé au Premier ministre par l'intérim du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Martin. Jusqu'à jusqu présent, je pense que l'hôpital n'est pas une institution privée, c'est un établissement public. Donc, vous avez votre mot. Vous avez dit que vous ne pouvez pas supprimer la loi, donc c'est à vous de voir si vous ne pouvez pas supprimer la loi, vous pouvez l'adapter. Vous avez dit que jusqu'à maintenant, à votre connaissance, c'est juste simplement le personnel soignant, mais à l'hôpital, je ne sais pas suite à votre réunion de vendredi si vous n'avez pas eu toutes les informations, les professionnels de santé, mais jusqu'à maintenant, les personnels administratifs. Les personnels techniques, tout l'établissement est dans la même situation. Oui. Donc vous dites quoi, donc, donc, donc, Monsieur le préfet, je dites vous demande, pas. nous vous demandons d'arrêter de changer vos propos oui. et de dire les oui. choses clairement et d'arrêter oui. d'insulter la population saint Martinoise. Mais... D'arrêter, non, non, non, non, non. Oui. On va c'est un manque de respect. Vous, vous manquez de respect à la population. Non, je suis désolé. Vous êtes là pour représenter la loi. Vous êtes là pour représenter la population. Donc discutons ensemble. Vous les points. Mais n'hésitez pas la population. Et justement, comme les journalistes sont là, c'est très bien. Moi, lorsque je parle de Triangle, et tout le monde le comprend, et je pense non, que les saint ne comprennent pas... Non, les saint ne comprennent pas. Si chacun impose ses propres règles à sa sauce, en fonction de son bon vouloir et de son petit confort, voilà. eh bien, on en arrive à la chiant hein. Vous connaissez cette expression-là. Et c'est ce que, évidemment, nous ne souhaitons pas, ni les uns, ni les autres. Je ne la souhaite pas. Alors, il se, il, il se peut que, parfois, les propos, ça nous arrive, souvent... Non, en non, en non, ça ne que... nous arrive pas. Vous êtes, en on la pas pas pas loi, pas vous ça, êtes censé savoir maîtriser vos propos, vous êtes censé savoir oui, adapter je vos, je vos parfaitement propos parfaitement avec les contextes, dans les contextes je... qui rentrent. Oui, mais je maîtrise oui, parfaitement. Donc, maîtrisez-les correctement non, je... vers la population, puisque je... la population je... vous regarde ici. Non, mais moi aussi, je les vois et je les regarde. Je les vois et je les regarde, madame. Et euh, moi, je leur dis, euh, encore une fois, euh, qu'il ne peut pas y avoir une situation stable, sereine, euh, si euh, la façon dont euh, l'accès à l'hôpital est géré continue. Cela n'est pas convenable. Je comprenez, ce, Cela n'est pas convenable. Voilà. Non, non, non, non, non, non, non. non, Empêcher quelqu'un d'accéder en imposant ses propres règles de circulation, vous ne pouvez pas venir en voiture, vous allez vous garer là où vous pouvez, et vous venez à pied. Ça, c'est sanctionné par la loi. Et vous, justement, les syndicalistes, vous le savez très bien. Vous le savez parfaitement. Donc, c'est ce que je demande. Et je dis, il faut que cela cesse. Ensuite, sur l'obligation vaccinale, on ne sera pas d'accord. Alors, Il y a des domaines sur lesquels, oui, le législateur a permis, dans le cadre aussi des avis rendus par le Conseil scientifique aux préfets dans les territoires d'outre-mer, d'avoir une capacité d'apprécier localement. Mais pour ce qui concerne les établissements publics de santé, je ne le peux pas. Voilà, je ne le peux pas. Et comme il même je le pourrais, je ne suis pas sûr que je le mettrai en place. Je vous parle franchement. Tout simplement, tout simplement, mais oui, tout simplement parce que j'estime, c'est un passé lointain qui me revient à l'esprit. Vous savez, les obligations qu qui s'imposent. À... Non. non, le mien, vous voyez. Ah ouais. Ça vous vient souvent, M. Blackburn. Vous avez bien l'argument que vous avez envie de revenir et de me renvoyer comme une... C'est un, un peu tarte à la crème. Hein. Oui, ouais, ouais, c'est trop facile. Ouais, ouais. Et ça ne passe pas avec moi. Hein. Ouais, non, ça ne peut pas passer avec moi. ça ne peut pas passer avec moi parce que c'est trop facile et la ficelle est grosse euh, comme une maison. Hein. Donc ça, c'est pas possible. Pas avec moi. vous Ne le faites pas avec moi. En revanche, euh, moi je, je vous l'ai dit. Alors, désolé pour euh, cette confusion euh, vendredi dernier, mais vendredi dernier, vendredi dernier là, ou vendredi dernier, je n'étais pas là. C'est pas compliqué, je n'étais pas là. Donc je ne pouvais pas avoir euh, cette attitude qui aurait été désobligeante à votre égard. Euh, je n'ai pas vu que c'était pas là. Ben C'est vos collègues, vos Donc, collègues je... qui l'ont fait pour vous, voir, non, en, fait, je n pas. en revanche, ça n'enlève rien au fait que, et je me répète et on en termine là, je vous dis oui, moi je, je, je suis, oui, je vous reçois. Il enfin, n'y a pas d'ambiguïté. Vous hein, m'avez saisi par écrit. Je vous reçois avec Mme Lampis et le représentant de l'ARS, parce que je veux qu'il soit là. Eh ben on vous demande de suspendre en, en, en, entre-temps. Je veux qu'il soit là. C'est normal. C'est normal, on normal. C est C est normal. Par, par rapport à l'écrit oui. oui. oui. oui. que vous m'avez envoyé. Il a vous m'avez écrit. C'est normal. Monsieur oui. le Préfet, comme vous avez dit, vous, bien, j'ai bien reçu un appel ce matin oui. pour me dire qu'ils m'ont envoyé un mail oui. pour euh, fixer une date qui est bien le 21. Si vous voulez, alors, en fait, et, bon, hein, moi, ça ne pose pas de problème. Hein. Et euh, pourquoi, pas? Euh... pourquoi pas voilà. Pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'on ouais. parle. Ouais. C est c est la mais la point. Point. mais euh, si vous dites que nous avons une rencontre avec euh, Madame la RS de NUX et Madame Lampis de la directrice de l'hôpital, euh, nous souhaiterions aussi que vous puissiez les expliquer de ne pas. Mettre en application ce qu'ils sont en train de mettre en application jusqu'à ce que so nous ayons cette rencontre. Mais euh, oui. oui. Elle n'est lancée pour les professionnels de santé. Ah, mais oui. Mais pour les professionnels de santé. Mais oui. Pour On vous demande de suspendre. Pas encore. Pour les personnels soignants et soignants de santé. Mais c'est bien nous qui sommes en grève de la santé. santé. Et pour qu'on puisse avancer dans le bon sens, d'accord, je vous demande de suspendre, de voir avec la directrice de l'hôpital, pour suspendre toutes euh, ces procédures qu'elle a mis en place. Déjà, pourquoi la, le, le ressource humaine n'est plus là. C'est-à-dire c'est lui qui s'occupe des salariés, même des règles, des lois, et trucs comme ça. C'est son métier. d'accord Et euh, par rapport à ça aussi, déjà, c'est lui aussi qui avait commencé la négociation avec le syndicat vu que elle n'était pas là la directrice. Et ça allait dans le bon sens d'ailleurs. Ça allait dans le bon sens. Et le, le, le secrétaire euh, même général de CGTG est venu pour justement euh, pour, pour régler ce problème. C'est-à-dire y, y avait quand même, ils ont eu une volonté de vouloir bien faire. Enfin, on a eu une volonté de vouloir bien faire. Alors, pour qu'on puisse, euh, on va dire, travailler correctement, discuter correctement, et. Pour cela, en même temps, par rapport à la situation quand même de ces femmes et des hommes qui ont donné de leur, et par respect pour leur métier, qui ont donné de leur temps, de leur vie, de leur, de leur, de tout leur corps, sans compter les heures, sans compter les moyens, en délaissant leur famille, je vous demande simplement, est-ce que vous ne pouvez pas voir avec la diatrice pour suspendre dans le temps que... Vous puissiez discuter avec eux, trouver un moyen, comme, je dirais, la Guadeloupe, la Martinique. attendez, laisse moi finir mais Réponse oui. Ok. Bon. Réponse oui, mais il okay. y a mais, mais, une, une contrepartie. Ah, oui. oui. oui, réponse oui. Oui, attendez, attendez, attendez. Réponse oui, oui. Je, mais je vous donne la réponse demain. Il faut quand même que je contacte. Ouais. Oui. Je vous donne la réponse demain, oui, je Mais, oui, oui, oui, oui. mais d'ici le 21. Et après, vous verrez, mais vous levez le blocage. Les 10, le, on voit le 21, mais vous levez le blocage. Monsieur le préfet Vous libérez les accès. Monsieur les le préfet oui, oui, oui, oui. mais, mais, mais je vous mais, Bon, ce soir, je vais en sorte d'avoir la réponse ce soir, mais je ne peux pas m'y engager. Demain matin, vous l'avez. Monsieur le préfet Mais vous levez, à partir du moment où je dis oui, pour qu'on puisse préparer cette réunion des 21, on suspend. Tout tout qui est engagé, et on a proposé la a été justement pour démontrer qu'on va vers l'apaisement et qu'on... Ouais, on, soulage, on se soulage et on se détend un peu. Il y a ça besoin, un peu. Ouais, mais vous levez. savez... Oui, oui, oui, oui, mais mais ça pas, pas. oui. On mais se voit pas. le 21. Voilà. Oui. Mais Monsieur le préfet, ah, donc, vous dites que vous allez nous donner une réponse demain. Si je peux ce soir, je me la donne ce soir. D'accord. Demain matin à je vous la vais. Mais sur la question qui est, est-ce que vous pouvez, en attendant la réunion du 21, Suspendre tous les effets liés aux lettres au de notification, je ne peux voir qu'avec l'ARS. Si la réponse est oui, à ce moment-là, de votre côté, en, en guise d'apaisement, bon, vous levez jusqu'au 21 après, ça, le, le, bon, le piquet de grève devant l'hôpital. Voilà. Ouais. Il faut la, je je posé la coup, question avant, Monsieur, je ah. le Ouais. Allez, alors, il y a cette réunion du 21 qui est bien notée à la fois par l'ARS et Madame Marie-Antoinette Matis. Et, et, et il est vrai qu'elle a envoyé des lettres de mise en demeure, avant la notification. Donc ce qu'elle va faire, elle diffère, elle attend la réunion du 21, et diffère les effets des éventuelles notifications qui seraient faites à la réunion. Donc, elle, le 20 heures, nous abordions sereinement, aussi sereinement que possible, oui, la réunion avec l'ARS et la directrice, est le directrice okay. de leur direction. Okay, cool, cool. oui. cool. oui. est Alors est-ce que vous avez tranché oui, oui, oui, oui. Des oui réponse euh, ce que nous sommes là pour ça monsieur Non, non, nous avons une réponse, monsieur le préfet. Nous aimerions avoir cette réponse par écrit, cette décision par écrit, parce que.. Une des rencontres qu'on a eu avec notre directrice, c'est le directeur adjoint notamment, qui nous a dit que les mots s'en vont très très vite. Non, non, mais, attendez, là, non, mais non, de non, non, parce non, qu'en non, non, non, parlant non, des paroles mais... du ministre au sein non, de l'hémicycle, on nous a dit que ce n'était que des paroles. C'est la parole de l'État, ah, mais en revanche, je l'ai la dit, ministre, attendez. Donc euh... demain, vous voyez <rire> Madame, Lampis. Vous voyez Madame Lampis, moi voilà. je vous fais le retour.